Chaque mois, on verse une petite partie de son salaire à la caisse de pension. Mais cet argent ne se volatilise pas pour autant. Il est au contraire placé sur un compte épargne personnel et il génère chaque année des intérêts. L'avoir personnel de vieillesse croît ainsi en permanence, ce qui permet de se prémunir au mieux pour sa retraite. Pour qu'il en soit toujours ainsi, les assurés ont besoin d'une réforme équitable de la LPP.